Alors, l'innervation, c'est quoi l'innervation Alors, euh, la vascularisation, c'est apporter du sang euh, dans un sens ou dans l'autre, la, la, la, les lymphatiques, on en a parlé. L'innervation, c'est l'équivalent de câbles électriques. Alors, si les vaisseaux sont l'équivalent de, de tuyauterie, de plomberie, etc., eh bien, les, les, les nerfs, c'est l'équivalent de câbles électriques pour le membre supérieur. Euh, vous avez ici une image qui montre la disposition générale des nerfs. Et donc, ça commence, bien entendu, au niveau du creux axillaire. Et à partir de là, plusieurs filets nerveux vont, euh, n'est-ce pas, cheminer tout le long du membre supérieur pour assurer l'innervation à la fois motrice et sensitive du membre supérieur. Et ça commence où ça commence au niveau du creux axillaire. Et quelle est l'origine de toute l'énervation du membre supérieur? C'est le plexus brachial. Le plexus brachial. On en a déjà parlé. Mais je vais, je vais l'expliquer. Vous avez là euh, reconnu, bien entendu, euh, la colonne, euh, n'est-ce pas, cervicale, c'est-à-dire le rachis cervical. À partir, euh, au niveau du rachis cervical, entre le corps et l'arc postérieur, il y a bien entendu la moelle épinière. À partir de la moelle épinière, vont prendre naissance des nerfs rachidiens qui vont sortir des foramen intervertébraux. Je vais vous montrer une image tout à l'heure. Euh, ce qui aura pour conséquence la constitution euh, d'un réseau. C'est des câbles, c'est une sorte de câbles, mais qui sont euh, anastomosés entre eux d'une façon plus ou moins, euh, pas anarchique, mais complexe. Et c'est comme des câbles téléphoniques qui sont un petit peu encheveutrés dans tous les sens. Et donc, ce croisement entre les différents filets nerveux va, for va former un réseau. On va pas l'appeler réseau, on va l'appeler plexus. Le plexus étant un réseau de fibres euh, anastomosées entre elles euh, d'une façon un petit peu complexe. Le plexus ici qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le plexus brachial. Ce qui est destiné au bras puis à la suite euh, du membre supérieur. Alors, il est Le plexus brachial, c'est tout ça de là à là. Il commence au niveau de la région susclaviculaire, il chemine aussi là derrière la clavicule et se termine au niveau du creux axillaire. Si euh, je veux un petit peu lui donner une forme, ben qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer qu'il a une forme qui est ici euh, large, n'est-ce pas? Sous forme de triangle là large, regardez. Le triangle il a une base ici en euh, regard du rachis cervical et puis voilà l'un de ses côtés en bas et voilà l'autre. Donc, il a une largeur euh, une base regardant le rachis. Et puis, euh, par la suite, il va euh, s'élargir encore une fois au niveau du creux axillaire. Donc, il a un élargissement à son origine, un élargissement à, son, à sa terminaison et il devient euh, étroit derrière la clavicule. Donc C'est comme s'il était constitué de deux triangles dont les sommets euh, seront joints bout à bout derrière la clavicule. Et si vous mettez un triangle euh, au-dessus d'un autre euh, qui sont joints par leur, euh, par leur sommet, vous aurez euh, formé quoi Un sablier, n'est-ce pas Vous avez déjà vu un sablier C'est ça, un sablier. On dit donc que le plexus brachial à la forme d'un sablier. D'où vient ce plexus brachial? Donc, on a représenté ici une vertèbre. C'est une vertèbre cervicale. Et on reconnaît ici la moelle épinière. La moelle épinière présente une corne postérieure, une corne, pardon, antérieure et une corne postérieure. Ça, on va le revoir en, en neuroanatomie. Mais euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'à partir de la corne antérieure va prendre naissance ici une branche nerveuse, on l'appelle racine, qui euh, aura pour rôle de conduire l'influx nerveux moteur, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des filets nerveux destinés aux muscles pour leur demander de se contracter. D'accord? Et là, au niveau de la corne postérieure, la corne postérieure, elle reçoit ici, ce qui est en bleu, une racine sensitive, c'est-à-dire une racine... Une branche qui va conduire des fibres nerveuses euh, transmettant le message sensitif. D'accord? Et donc, le message sensitif, il vient d'où? Est-ce qu'il vient des muscles? Non, il viendra de la peau. D'accord? De la peau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? La racine sensitive et la racine motrice vont fusionner pour former ce qui est ici représenté en vert. C'est le nerf proprement dit, le nerf rachidien qui va sortir du rachis il va sortir d'où Il va sortir entre deux vertèbres. Vous avez par exemple ici une vertèbre, on va dire euh, euh, vertèbre supérieure et vertèbre inférieure, quelle que soit leur position. Entre les deux est constitué un trou, un foramen. C'est le foramen intervertébral. C'est à partir de ce foramen intervertébral que va sortir le nerf rachidien, qui est ici représenté en vert et qu'on retrouve ici en jaune. Alors, ce nerf, euh, mixte, c'est-à-dire formé de fibres sensitives et de fibres motrices, il va sortir entre deux vertèbres, puis il va se diviser. Il va se diviser en deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. La branche postérieure, elle va aller vers le dos. Elle ne nous intéresse pas, on ne va pas en parler. La branche antérieure, c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est cette branche antérieure qui va former ce qu'on appelle une racine du plexus brachial. Une racine du plexus brachial qu'on va voir tout de suite. Donc, à partir de chaque, euh, entre chaque vertèbre, va, va sortir par exemple ici, voilà une racine, voilà une deuxième racine, voilà une troisième racine, une quatrième racine, une cinquième racine. Ils vont sortir entre les vertèbres. Ces racines, ici, en jaune, on va les représenter là, en bleu. D'accord? Et on se retrouvera avec cinq racines. Chacune d'elles va porter le, le, le chiffre de la vertèbre, euh, c'est-à-dire, euh, à partir de laquelle elle va sortir. et qu'elle sort entre deux vertèbres, c'est-à-dire, euh, elle portera toujours le nom de, de, de, de la vertèbre située euh, au-dessous. Mais il y a sept vertèbres cervicales et donc celle qui va sortir sous la, la, la, la, vertèbre, la septième vertèbre cervicale euh, sera dite C8. Celle qui est au-dessus C7, celle qui est au-dessus C6 et celle qui est au-dessus C5. Donc C8 va sortir euh, c'est-à-dire entre la, la, la, la septième et la, et la première euh, entre pardon, la, la, la septième et la première thoracique, etc. Et donc on se retrouvera avec cinq racines. C5, C6, C7, C8 et T1. Et ça, vous êtes obligé de le retenir. C'est-à-dire que la constitution du plexus brachial est faite de cinq racines. C5, C6, C7, C8 et T1, et la première branche thoracique. Qu'est-ce qui va arriver à ces racines? Ces racines vont confluer. La C5, elle va fusionner avec C6. La C7, elle restera toute seule. Et la C8, elle va confluer avec la T1. Quand C5 va confluer avec C6, elles vont former un tronc qu'on appellera le tronc supérieur. C7, j'ai dit qu'elle fusionnera avec R1, elle va se prolonger par le tronc, ici en rouge, qu'on appellera le tronc moyen. Et la C8 avec la T1 vont fusionner et vont former le tronc inférieur. Donc on est parti de cinq racines et... On s'est retrouvé avec trois troncs, supérieurs, moyen et inférieur. Maintenant, chacun de ces troncs va se diviser en deux branches, une antérieure et l'autre postérieure. Les voilà, regardez, le tronc supérieur, il va donner ce qui est ici en marron, c'est une branche postérieure, et ce qui est ici en, en orange, c'est sa branche antérieure. Le tronc moyen aussi, il donnera une partie postérieure, il se continuera par une partie antérieure, et le tronc inférieur de même, il donnera une branche postérieure et une branche antérieure. D'accord? Vous suivez? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tous les, ou toutes les branches postérieures, des trois troncs, vont fusionner entre elles. Toutes les branches postérieures vont fusionner entre elles, formant, qui est ici en marron le faisceau qui sera dit postérieur. Le faisceau postérieur. Alors que la branche antérieure du tronc supérieur et la branche antérieure du tronc moyen vont former ce qu'on appelle le faisceau latéral. Et la branche antérieure du tronc euh, inférieur va constituer euh, toute seule, n'est-ce pas? Le faisceau médial, cette fois. Donc on est parti finalement de cinq racines qui nous ont donné trois, trois troncs, supérieur, moyen et inférieur. Et chacun de ces troncs s'est divisé entre, en deux branches, antérieure et postérieure. Les trois postérieurs ont formé faisceau postérieur. Et puis. Euh, les, les, les, on a eu la formation du faisceau latéral et du faisceau médial. Donc, on a cinq racines, trois troncs supérieurs, moyens et inférieurs, et trois faisceaux latéral, postérieur et médial. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le faisceau postérieur va donner deux branches terminales, le nerf radial et le nerf axillaire. Le, faisce, le faisceau euh, latéral et le faisceau médial vont fusionner formant un seul nerf. C'est le nerf médian. Et puis, à partir du faisceau latéral va prendre naissance le nerf musculocutané, et à partir du faisceau médial va prendre naissance le nerf unnaire le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. Toutes ces branches formées ou euh, destinées ici en jaune, sont les branches terminales du plexus brachial. Et ce sont ces branches-là qu'on va détailler et qu'on va suivre de haut vers le bas. D'accord? Est-ce qu'on a fini? On n'a malheureusement pas encore fini. Parce que il y a ce qui est en vert. Et ce qui est en vert, c'est quoi? Ce sont les branches collatérales cette fois. C'est-à-dire ce sont des branches qui vont naître du plexus brachial avant qu'il se termine. Ce sont des branches collatérales. Ben, il y en a plusieurs. Il y a celle-là, par exemple. Il y a celle-là, celle-là, celle-là. Toutes ces branches collatérales. Pour les résumer, on va dire que ce sont des branches destinées aux muscles de la région de l'épaule et prenant le nom du muscle auquel ils sont destinés. C'est-à-dire que, par exemple, là, on se retrouvera avec le nerf, euh, ici, lance des pectoraux avec l'une des branches destinées au muscle pectoralis major, on l'appellera pectoralis major, et l'autre destinée au pectoralis minor, on l'appellera pectoralis minor. On se retrouvera aussi avec le nerf du latissimus dorsi, etc. Il y a juste certaines branches collatérales qui méritent description, on le verra. Alors pour résumer, qu'est-ce que vous avez à retenir Vous avez à retenir que le plexus brachial euh, prend naissance de cinq racines. C5, C6, C7, C8 et T1, qui vont former trois troncs supérieurs, moyens et inférieurs, qui, eux, vont former trois faisceaux, latéral, postérieur et médial. Et que ces faisceaux vont donner des branches terminales et des branches collatérales. Les branches terminales, on va les détailler une à une. Les branches collatérales sont destinées à la région de l'épaule, au muscle de la région de l'épaule, et le plus souvent, chaque branche collatérale prend le nom du muscle auquel euh, elle est destinée. Voilà, en résumé, ce qu'il y a à retenir. Vous avez là la même chose représentée différemment. Le plexus brachial, il entre en rapport, bien entendu, avec euh, les autres... Euh, constituant du creux axillaire et surtout l'artère axillaire. Et vous avez ici les branches collatérales euh, dont je vous avais parlé. Il y a par exemple ici le nerf du muscle subscapulaire. Il y a ici les lances des pectoraux que, que j'ai citées. Il y a euh, là, par exemple le nerf euh, du muscle latissimus dorsi, etc. Il y a aussi un nerf là euh, qui est important qu'on appelle le nerf thoracique, qui prend naissance des racines C5, C6 et C7. Et qui est destiné au muscle serratus antérieur. On a eu l'occasion d'en parler quand on a vu le serratus antérieur. Ce nerf, on peut l'appeler lent thoracique ou nerf de Charles Bell ou nerf respiratoire accessoire. Il est très lent, il est plaqué contre la face latérale du thorax. Il est destiné au serratus antérieur. Euh, et euh, j'avais parlé de la possibilité de sa paralysie euh, qui entraînera une, une, une paralysie du serratus antérieur et donc un décollement de la scapula. Et ça, on l'a déjà vu avec l'anatomie euh, de la myologie de l'épaule. Alors, maintenant, on va commencer à décrire les branches terminales qui prennent naissance du plexus brachial. Et on va pour chaque branche terminale parler de son origine, son trajet, ses branches collatérales et euh, parfois ses rapports et surtout sa fonction, à quoi il sert chaque nerf. Vous avez là juste une image cadavérée qui vous montre à quoi ressemble la réalité. Vous avez là, euh, n'est-ce pas, euh, les, les, les racines ici du plexus brachial qui vont former des troncs et les troncs vont former des faisceaux puis des branches terminales comme par exemple ici le, le nerf médian et on va voir tout à l'heure tous ces éléments. À partir de là, les différentes branches terminales vont, n'est-ce pas se, se descendre vers le bas pour aller innerver leur territoire. Et ici, le, le, le radial et puis le musculo-cutané. On va voir tous ces éléments. On va commencer par le nerf axillaire. Le nerf axillaire, il prend origine de quel, de quel faisceau? On l'a dit tout à l'heure. Le nerf axillaire, c'est l'une des deux branches de ter terminale du faisceau postérieur. Le faisceau postérieur est représenté ici, vous l'avez. Le faisceau postérieur, il se divise en nerf axillaire qu'on est en train d'étudier, et en nerf radial. Les radial, on le verra tout à l'heure. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nerf, ou tout de suite, c'est le nerf axillaire. Il est encore appelé nerf circonflexe. Il n'est pas très lent. Qu'est-ce qu'il va faire, le nerf axillaire Il va contourner le col chirurgical de l'humérus, vous voyez là, il contourne le col chirurgical de l'humérus et va aller énerver le muscle qui fait là, là qui, qui, qui, qui, qui constitue ici la partie latérale du, du monion de l'épaule, c'est lequel? Le deltoïde, très bien. Il va donc innerver le deltoïde et il va donner une branche nerveuse cutanée. Si on, on le représente sur une vue postérieure, vous avez ici le nerf, circonflexe ou axillaire dont on est en train de parler, qui va contourner le col chirurgical de l'humérus en passant au niveau de ce carré que vous avez connu et qu'on appelle l'espace le, le, le, le, le, carré de Velpo, ou espace axillaire latéral. Il va rester donc plaqué contre le col chirurgical de l'humérus puis il va pénétrer le muscle deltoïde qui est ici coupé. Il va donc, quand vous le voyez là, innerver le muscle deltoïde. Mais avant de pénétrer le muscle deltoïde, le nerf axillaire aura abandonné une branche destinée à la peau du monion de l'épaule, à la peau de cette zone. Et donc, euh, c'est important de retenir tout cela parce que quand il y a, par exemple, une fracture qu'on voyait à ce niveau de la diaphyse de, de, de, de, de l'extrémité proximale de l'humérus au niveau du col chirurgical, eh bien, euh, Le fragment osseux risque... De déchirer le nerf axillaire. Et le nerf axillaire, on vient de dire que c'est un nerf qui est mixte, qui est destiné au muscle deltoïde. Et le muscle deltoïde, vous savez que bah, sa fonction, c'est de faire, n'est-ce pas, l'abduction de l'épaule. Et le nerf axillaire est destiné aussi à l'innervation du mognon de l'épaule, ce territoire qui est ici en rouge. Donc, s'il est coupé par une fracture à hauteur du col chirurgical ou par une luxation, de l'épaule. Eh le nerf axillaire ou circonflexe ne va plus travailler, donc le deltoïde ne pourra plus se contracter. Et on aura une insensibilité du mignon de l'épaule. Et donc, quand on demandera au patient de faire ce geste, il ne pourra pas le faire, et on lui demandera de fermer les yeux, on le touche au niveau du monion de l'épaule, il ne va pas sentir. Donc, on aura deux expressions cliniques de l'atteinte du nerf axillaire. Un, L'impossibilité d'abduction et de l'insensibilité au niveau du moignon de l'épaule. D'accord. Voilà donc concernant le creux axillaire, vous deux, euh, pardon le, le, le nerf axillaire. Je vais le résumer en disant que c'est un nerf qui est mixte, sensitif et moteur, qui prend naissance du faisceau postérieur du plexus brachial. Il va décrire un trajet court, contournant le col chirurgical de l'humérus, et il sera destiné à l'innervation motrice du deltoïde et à l'innervation sensitive du monion de l'épaule. Il est souvent paralysé, il est souvent atteint par une fracture du col chirurgical de l'humérus ou luxation de la tête, euh, luxation de l'épaule, ce qui aura pour conséquence l'impossibilité d'abduction de l'épaule et une anesthésie au niveau du monion de l'épaule. Voilà concernant le nerf axillaire ou circonflexe. Maintenant, le nerf musculo-cutané. Le nerf musculo-cutané, comme vous le voyez sur cette diapo, prend naissance, n'est-ce pas, du faisceau latéral du plexus brachial. Qu'est-ce qui va lui arriver par la suite Eh bien, juste après sa naissance, on le voit parfaitement bien ici. Il va perforer ce muscle. Il va perforer ce muscle que vous connaissez, c'est le muscle coraco-brachial. Puis, il va cheminer entre le muscle brachialis, qui est là, et le muscle biceps-brachial. Puis, il va continuer son chemin toujours au niveau de la loge antérieure du bras et va euh, passer au niveau du pli du coude et plus exactement au niveau de la gouttière bicipitale latérale. Et c'est à ce niveau-là qu'il va carrément se terminer en ces deux branches terminales cheminant au niveau de la face latérale de l'avant-bras et qui seront exclusivement sensitives, ces branches terminales. Alors, retenez son origine, ce saut latéral du plexus brachial, son trajet au niveau de la longe antérieure du bras après avoir perforé le, le, le muscle coracobrachial, au passage, au niveau de la loge antérieure du bras, il va retrouver trois muscles, le coraco-brachial, le biceps-brachial et le, et le brachialis. Il va donc les innerver tous les trois. Donc, par la suite, il atteindra le pli du coude et c'est à ce niveau-là qu'il se terminera en ces deux branches terminales exclusivement sensitives destinées à l'innervation de la face latérale de l'avant-bras. Donc, voilà donc son passage perforant le coraco-brachial, puis cheminant entre le biceps brachial et le brachialis, puis atteignant ici la gouttière bicipitale latérale, où il se termine en ces deux branches terminales, sensitives. Qu'est-ce qu'il aura donc pour fonction comme il va passer au niveau de la loge antérieure du bras, il va donc énerver les trois muscles de cette loge antérieure. Biceps, brachial et coracobrachial. Quelle est la fonction du biceps ou les deux principales fonctions du biceps? C'est la flexion du coude, mais c'est aussi la supination. Ce nerf sera donc fléchisseur du coude et supinateur. Il innerve aussi le brachialis qui est aussi fléchisseur du coude. Et donc, les deux principales fonctions motrices de ce nerf, c'est la flexion du coude et c'est la supination. Il est sensitif aussi pour ce territoire ici en vert, par ces deux branches terminales, c'est la face latérale de l'avant-bras. Donc, si on veut l'explorer cliniquement, on demandera au patient de fléchir le coude et on, on lui demandera de fermer les yeux, puis on le touchera au niveau de la face latérale de l'avant-bras, s'il ne ressent rien, c'est qu'il y a un problème de sensibilité au niveau du territoire du musculo-cutané. Euh, sur le plan clinique, c'est rare que ça survienne, mais parfois, c'est le cas. Quand il s'agit par exemple d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, ou d'une chirurgie du processus coracoïde, le nerf musculocutané peut être lésé, et s'il est lésé, on aura donc un déficit par rapport à sa fonction motrice, c'est la flexion du coude et la supination, et par rapport à, à, son, à sa sensibilité, ou à son territoire de sensibilité, c'est-à-dire euh, la face latérale de l'avant-bras. Voilà, on va maintenant aborder le nerf radial. Qu'est-ce qu'il y a à savoir à propos du nerf radial bon, Tout d'abord, son origine. Il vient d'où le nerf radial. C'est une branche terminale du plexus brachial et plus précisément du faisceau postérieur du plexus brachial. Donc il naît du faisceau postérieur du plexus brachial. Par la suite, il va contourner la, la diaphyse humérale en passant à la face postérieure de la diaphyse humérale au niveau de la gouttière qui lui est propre et qu'on appelle... La, la, la gouttière du nerf radial. Puis, il va devenir encore une fois antérieur en passant au niveau de la gouttière bicipitale latérale. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de la gouttière bicipitale latérale, qu'il va se terminer en ces deux branches terminales. Une sensitive qui restera antérieure et l'autre motrice qui deviendra postérieure. Et on va le, le suivre en détail. Alors, en passant au niveau de la loge postérieure du bras, qu'est-ce qu'il va rencontrer comme muscle Le triceps brachial, il va l'énerver en totalité. Et le triceps brachial, sa fonction, c'est l'extension du coude. Donc, parmi les fonctions du nerf radial, on aura l'extension du coude. D'accord par la suite, qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire On a dit qu'il va euh, se retrouver au niveau de la gouttière bicipitale latérale où il va se terminer en une branche motrice et une branche sensitive. La branche motrice, elle cheminera à loge, au niveau de la loge antérieure de l'avant-bras. La branche motrice, elle, cheminera au niveau de la loge postérieure. En cheminant au niveau de la loge postérieure euh, de l'avant-bras, cette racine motrice, va innerver tous les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras. Quels sont les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras? On ne va pas les, tous les citer, mais on va résumer en disant que ce sont des muscles extenseurs du poignet et des doigts. Donc, quelle sera alors l'autre fonction du nerf radial? C'est l'extension du poignet ou la main et des doigts. On vient donc de, de, de, de, de, de, de, de déduire deux actions du nerf radial. L'extension du coude, parce qu'il innerve le triceps, et l'extension de la main et des doigts, parce qu'il innerve tous les muscles de la loge postérieure euh, de l'avant-bras. Euh, alors, là, par rapport à ces rapports, avant de continuer à, la su à le suivre au niveau de la main, eh bien, pour qu'il arrive au niveau de la face postérieure de la, de la diaphyse humérale, il doit quitter le creux axillaire. Et pour quitter le crâne axillaire, il va cheminer entre le triceps brachial et l'humérus au niveau de la fente qu'on a étudiée, qu'on appelle la fente humérotricipitale. Il va par la suite se retrouver au niveau de la gouttière bicipitale latérale, cachée ici par les muscles épicondyliens latéraux. En les écartant, on arrive justement à le voir, le nerf radial, là où il se termine, en une branche motrice là qui part, vers l'arrière, et une branche sensitive qui reste antérieure, couverte ici par le muscle brachioradialis et accompagnant plus bas l'artère radiale, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, alors, on voit ici, au niveau de l'avant-bras, la branche sensitive du nerf radial, accompagnée euh, du muscle brachioradial et accompagnant, l'artère radiale. La branche motrice, sur cette vue postérieure, on la voit là, cheminant au niveau de la loge postérieure entre les deux plans des muscles de l'avant-bras. Entre les deux plans de la loge postérieure des muscles de l'avant-bras. Qui d'ailleurs vont être tous innervés par cette branche. Donc, quel est son territoire moteur tous les muscles postérieurs du bras et de l'avant-bras. Il va donc assurer la supination. Pourquoi il va assurer la supination Parce qu'il va, au cours de son passage, non pas innerver les muscles postérieurs de l'avant-bras uniquement, mais aussi les muscles de la longe latérale de l'avant-bras, représentés par le supinateur le brachioradialis euh, et le long et le court extenseur radial du carte. Donc, il va énerver le muscle supinateur et il sera donc aussi supinateur. Il sera aussi et surtout extenseur, comme on l'a dit tout à l'heure, du coude, parce qu'il innerve le biceps, et de la main et des, et des doigts, parce qu'il innerve la loge postérieure de l'avant-bras. Il va passer postérieurement au niveau du bras, postérieurement au niveau de l'avant-bras et va donc assurer la sensibilité de toute cette zone. Il assure la sensibilité de la face postérieure du bras, la sensibilité de la face postérieure de l'avant-bras et sa branche sensitive va euh, sensibiliser cette, ce territoire-là au niveau de la face dorsale euh, de la première commissure et de à peu près la moitié latérale du dos de la main qui sera donc aussi son territoire de sensibilité donc pour résumer sa sensibilité c'est tout ce qui est postérieur au niveau du membre supérieur la face postérieure du bras la face postérieure de l'avant-bras et la face postérieure de la main c'est-à-dire le dos de la main mais uniquement à peu près la moitié latérale et on va revenir tout à l'heure sur la sensibilité de la main d'accord alors maintenant c'est vrai qu'il va sensibiliser la, la, à peu près la moitié latérale du dos de la main, c'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que euh, le, au niveau de la main, euh, les, les différents nerfs interviennent dans la sensibilité le nerf radial, le nerf unaire, le nerf médian, et ils, ils interviennent d'une façon synergique, c'est-à-dire qu'on retrouve des territoires qui sont sensibilisés par plusieurs nerfs à la fois. Mais il y a certains territoires bien précis qui ne sont innervés que par un nerf bien précis, qui ne peuvent pas être pris en charge par d'autres nerfs. C'est ce qu'on appelle le territoire ou la zone autonome d'un nerf. Quand il s'agit par exemple d'une paralysie ancienne, d'une paralysie pardon, nouvelle, d'un nerf radial, quelqu'un qui vient de se blesser le nerf radial, eh bien, il se retrouvera avec une insensibilité de la, la moitié latérale du dos de la main. C'est vrai. Mais si la, la paralysie euh, devient ancienne, c'est-à-dire avec l'évolution, plusieurs années, etc., eh bien, le, cette face latérale, cette partie latérale du dos de la main, pourra être ressensibilisée par d'autres nerfs. Mais jamais le territoire autonome, le territoire autonome du nerf radial, c'est le dos de la première commissure. C'est ce territoire-là. Le dos de la première commissure. Il n'est pris en charge sur le plan sensibilité que par le nerf radial. Il ne pourra jamais être pris en charge par d'autres nerfs. C'est ce qu'on appelle le territoire ou la zone autonome du nerf radial. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça va nous servir lors de l'exploration clinique d'un patient. Si on suspecte une lésion du nerf radial, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va chercher euh, les, les, certains signes cliniques. Cela, par exemple, peut se produire quand il y a une fracture de la diaphyse radiale. On a dit que l'air va cheminer plaqué contre la, la, la face postérieure du radius. S'il est fracturé, il se peut qu'il y ait une lésion du nerf radial. Il faudrait donc qu'on explore cliniquement euh, cette éventualité. Qu'est-ce qu'on va donc demander aux patients il va d'ailleurs rentrer à la salle de consultation en se présentant avec une main tombante. Dès qu'il va ouvrir la porte, il se présentera euh, dans, dans cette position, le, le, le, le patient, avec une main qui tombe. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander On va lui demander de faire l'extension. On lui demandera de, de, de, de soulever la main, de faire l'extension de la main et de doigts. Il ne pourra pas le faire s'il a eu lésion du nerf radial. On lui on dira alors qu'il a une main tombante très, euh, c'est-à-dire, euh, qui, qui, qui fait suspecter fortement une lésion du nerf radial. Et on ne va pas se contenter de ça. On va devoir explorer aussi la sensibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On prendra une épingle, quelque chose qui pique, et on va aller piquer la zone autonome. Qui, pas, qui ne peut pas être pris en charge par un autre nerf pour être sûr que c'est bel et bien le nerf radial qui est lésé. Et on va piquer donc quoi comme un autonome du nerf radial C'est le dos de la première commissure. On va lui demander de fermer les yeux. Il va donc fermer les yeux. On va prendre l'épingle et on va le piquer au niveau du territoire autonome. S'il crie, ça veut dire qu'il n'y a, a, a pas de la sensibilité conservée. S'il ne sent rien, ça veut dire qu'il y a une insensibilité mais bon, on va pas bien sûr euh, euh, c'est juste pour plaisanter on va pas forcer mais on va juste lui demander est-ce qu'on touche on touche pas et bien sûr s'il est si si c'est anesthésié si c'est complètement euh, lésé ben, il, il sera insensible et ces deux éléments c'est-à-dire la main tombante et l'anesthésie de la de, du dos de la première commissure euh, sont évocateurs d'une lésion du nerf Radial. On aborde maintenant le nerf médian. Le nerf médian, lui aussi, quelle est son origine Son origine, c'est bien sûr le plexus brachial, mais plus exactement quoi La fusion des deux faisceaux, latéral et médial. Vous avez ici le faisceau latéral, le faisceau médial, ils vont confluer pour former le fameux nerf médian. Et le nerf médian, pourquoi on l'appelle médian Parce qu'il va rester tout simplement au niveau de l'avant-bras, le long de la ligne médiane. Il est strictement médian et mérite bel et bien le nom de nerf médian. Donc, après son origine, au niveau du, de, de, de la fusion des deux faisceaux latérales et médiatus brachial, il va cheminer au niveau du bras, au niveau du canal brachial, puis il va passer, comme on l'avait dit, au niveau de la gouttière précipitale médiale, puis il cheminera sur la ligne médiane, au niveau de l'avant-bras, il traversera par la suite le poignet et il va s'arboriser au niveau de la paume de la main. Et on va voir tout cela avec plus de détails. Alors, au cours de ce trajet que je viens de décrire brièvement, il va donner des branches collatérales. Euh, il va donc passer au niveau du bras, mais il ne donnera pas de branches collatérales euh, au muscle du bras. Il arrivera au niveau... Euh, de l'avant-bras après avoir bien sûr dépassé la gouttière bicipitale médiale et c'est au niveau de l'avant-bras ou alors c'est pour les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras qu'il donnera beaucoup de branches collatérales et on avait dit qu'il sera responsable de l'innervation bien sûr motrice de tous les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras sauf le fléchisseur ulnaire du carpe et les deux faisceaux les plus médiaux du fléchisseur profond des doigts, qui seront bien sûr, eux, pris en charge par le nerf et le nerf, et nous allons y revenir. D'accord Donc voilà par rapport à euh, ces branches collatérales au niveau de l'avant-bras, ce sont des branches collatérales destinées aux muscles de la loge de l'avant-bras qu'on vient de citer, à l'exception des deux, des, deux, des deux éléments qu'on vient de citer. Il va par la suite passer au niveau du poignet, et va donner plusieurs branches collatérales au niveau de la paume de la main, destinées aux muscles de la loge ténard. Tous les muscles de la loge ténard, sauf le muscle adducteur et le faisceau profond du muscle fléchisseur du pouce. Et puis, toujours au niveau de la paume de la main, il assurera l'innervation des deux premiers lombricaux. le premier et le deuxième, lambrical. D'accord? Voilà, donc, on va maintenant euh, voir euh, son trajet. Bon, on a dit que par rapport à ces rapports, il va cheminer au niveau du canal brachial de Cruvelier, au niveau du bras. Il va par la suite se retrouver euh, de situation médiale par rapport à l'artère brachiale au niveau de la gouttière bicipitale médiale ou fosse unaire. Puis, c'est important de savoir qu'il va passer entre les deux chefs du muscle euh, pronateur terrestre ou rond pronateur. Puis, il va passer, comme vous le voyez là, sous l'arcade du muscle fléchisseur superficiel des doigts, le voilà le nerf médian, passant sous l'arcade du muscle fléchisseur des doigts, puis, sous le rétinaculum des fléchisseurs. Et donc, le nerf médian va donc passer entre les deux chefs du rempronateur, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la boutonnière du rempronateur, la boutonnière, c'est-à-dire comme euh, la, la, la, la boutonnière de chemise, là où vous mettez le bouton de votre chemise, ça constitue une boutonnière au niveau de laquelle le nerf médian va passer. Et donc, il se, Peut, il peut être comprimé à ce niveau. Le nerf médian peut être comprimé par les deux chefs du muscle rempronateur. Sinon, en passant sous l'arcade du fléchisseur superficiel des doigts, il peut être comprimé par cette arcade du fléchisseur superficiel des doigts. Sinon, en passant sous le rétinaculum des fléchisseurs, il peut être comprimé au niveau de, de, du canal carpien euh, par euh, c'est-à-dire une augmentation de pression au niveau de ce canal. Et donc, il y a... Trois euh, grandes régions euh, où le nerf médian peut être comprimé, euh, donc, euh, le faisant donc souffrir et entraînant plusieurs signes euh, liés à sa souffrance, et c'est ce qu'on appelle justement les syndromes canalaires du nerf médian. Pour les traiter, il faut tout simplement lever la pression, euh, décomprimer le nerf à, à ce niveau par plusieurs techniques chirurgicales. Maintenant, au niveau du poignet, on n'a pas cessé de le dire, au niveau de l'anatomie topographique, il va passer derrière le rétinaculum des fléchisseurs, c'est-à-dire le ligament annulaire, au niveau du canal carpien que vous connaissez en détail, on l'a vu au niveau du chapitre anatomie topographique, accompagné de dix de tendons fléchisseurs, il peut euh, être comprimé à ce niveau, c'est ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Au niveau de la paume de la main, il se divise en ses différentes branches collatérales destinées aux muscles de la loge ténard, sauf l'adducteur et, et, et, et un faisceau du fléchisseur du pouce, et aux deux muscles lombricaux les plus latéraux. Alors, euh, quelle sera donc euh, sa fonction Il sera un nerf moteur, pour tous les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, sauf le fléchisseur unard du carpe et les faisceaux les plus médiaux de fléchisseurs profonds des doigts, et pour les muscles ténards, comme on a dit, sauf pour l'adducteur et pour le, pour le faisceau profond du court fléchisseur, et il assurera aussi l'innervation du premier et du deuxième lambrical. Alors, sa fonction sera donc quoi? Euh, il va innerver les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras. Parmi ces muscles, il y a le pronateur rs le rond pronateur et le carré pronateur. Donc, l'une de ses fonctions sera donc la pronation. Les muscles aussi de la loge antérieure de l'avant-bras sont des muscles fléchisseurs, il va donc fléchir fléchisseur du poignet et de la main. Sa fonction sera donc la flexion du poignet et de la main. Une fois arrivé au niveau de, de la main, il va innerver certains muscles de loge ténard destinés au pouce, lesquels il y a l'opposant du pouce, par exemple, et à l'abducteur. L'abducteur, euh, c'est bon, mais l'opposant, c'est très intéressant de le retenir. Il va innerver le muscle opposant du pouce, qui permet d'opposer la pulpe du pouce aux autres doigts. Il va donc assurer l'opposition du pouce. Donc, euh, les trois principales fonctions du nerf médian, c'est un, la pronation, deux, la flexion du poignet et des doigts, et trois, l'opposition du pouce aux autres doigts. Ça, bien entendu, c'est sur le plan moteur. Mais parmi aussi les branches collatérales du nerf médian, il y a des branches destinées à la peau, c'est-à-dire des branches sensitives. Il va donc assurer la sensibilité d'un territoire au niveau de la main. C'est ce territoire-là, au niveau de la pompe de la main, c'est la partie latérale de la pompe de la main située latéralement par rapport à la ligne verticale passant par le milieu du quatrième doigt. Donc, vous tracez la ligne verticale passant par le milieu du quatrième doigt, tout ce qui est latéral par rapport à cette ligne est pris en charge sur le plan sensibilité par le nerf médian. Ce qui est aussi sensibilisé par le nerf médian au niveau de la main, c'est les deux, la face dorsale des deux dernières phalanges de l'index et du majeur et la moitié latérale de la face dorsale des deux dernières phalanges du euh, quatrième doigt. Le plus simple pour retenir ce territoire, c'est de le dessiner. J'invite à le faire. Vous êtes obligé malheureusement de le retenir. C'est très important parce que ça sert à l'examen clinique de la main. On dit que pour le radial, c'est à peu près la moitié latérale de la face dorsale de la main, et pour le médian, c'est les deux tiers latéraux de la pomme, et c'est les deux dernières phalanges du deuxième et du troisième, et la moitié latérale euh, de la face dorsale des deux dernières phalanges du quatrième doigt. Maintenant, quel est son territoire autonome C'est la même histoire que tout à l'heure. Son territoire autonome, c'est la pulpe du pouce et la pulpe de l'index. Et donc, quand on suspecte, une lésion euh, du nerf médian, on va tout simplement piquer le patient ou le toucher tout simplement au niveau de la pulpe du pouce et la pulpe de l'index. C'est le territoire autonome de ce nerf. S'il ne ressent rien, cela est fortement évocateur d'une lésion du nerf médian. Maintenant, quelle est la conséquence de sa paralysie? Là, c'est le territoire autonome, mais là, ce c'est pas, pas vraiment le, le médian, c'est la pulpe de l'index, c'est la pulpe du pouce. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, quelle est euh, la conséquence ou quelles sont les conséquences de sa paralysie? Ça, c'est important aussi à retenir. Alors, tout d'abord, c'est l'impossibilité de faire l'opposition du pouce aux autres doigts. Quand on suspecte une lésion, on n'a qu'à demander au patient de faire ça, tout simplement, il n'y arrivera pas. L'autre conséquence, elle est euh, facile à comprendre, c'est euh, un patient qui se présente avec euh, un aspect dit de main de singe. Pourquoi? Parce que parmi les fonctions du nerf médian, c'est l'innervation des muscles de la loge ténard. La loge ténard est faite de muscles destinés au pouce. Et c'est ce qui forme d'ailleurs, ce sont les muscles du pouce qui forment le relief de la loge ténard. Chez l'être humain, c'est une loge qui a un certain volume parce qu'on utilise beaucoup le pouce. On utilise beaucoup l'opposition du pouce autres doigts. En l'utilisant beaucoup pour réaliser des gestes fins, on, a, on finit par muscler le... c'est-à-dire le, euh, -à -dire le du pouce, le fléchisseur du pouce, l'abducteur. La, D'accord Et donc, la, la, la loge Ténard euh, prend du volume. Ce qui n'est pas le cas chez le singe. Il ne fait pas d'opposition, il ne fait pas de gestes fins, donc il n'a pas vraiment... De, de loge ténard en relief. Et donc, quelqu'un qui a un nerf médian paralysé depuis plusieurs années. Les muscles ne vont pas travailler pendant plusieurs années. Et quand on ne fait pas travailler un muscle, il diminue de volume. On dit qu'il s'atrophie. Et donc, en s'atrophiant, on n'aura plus cette voussure, on n'aura plus ce volume de la loge ténard. Elle deviendra aplatie. Comme la main d'un singe. Et c'est pour cela Regardez, comme sur la, la diapo, on voit ici une pomme de la main avec une loge ténard qui n'a pas de relief, aplatie parce que les muscles destinés au pouce n'ont pas travaillé pendant longtemps. Ils se sont donc atrophiés et on n'a donc plus cette, euh, cet aspect en relief de la loge ténard. Donc le, la deuxième conséquence d'une paralysie ancienne du nerf médian, c'est l'atrophie de l'éminence ou la loge ténard, c'est-à-dire la main de singe. L'autre conséquence est bien sûr l'insensibilité au niveau de la zone autonome, la pulpe de l'index et la pulpe du pouce et on a expliqué ça tout à l'heure. On va finir par le nerf une nerf Le une nerf nerf, il prend naissance d'où? Il prend naissance de, du faisceau médial du, le, le, du faisceau médial du plexus brachial. Il va Cheminer lui aussi au niveau euh, du canal brachial, au niveau de sa, concernant la, la moitié proximale, puis on va voir qu'il va perforer le septum pour devenir postérieur, il cheminera derrière l'épitroclé, et puis euh, au niveau de la loge antérieure de l'avant-bras, accompagné par le muscle satellite, c'est-à-dire le fléchisseur une nerf du carpe. Puis il passera, on va le voir, au niveau du canal de Guyon et il se terminera. Au niveau de la paume de la main, nous allons voir euh, quelle sera la façon avec laquelle il va se terminer Alors le long de ce trajet, il va donner plusieurs branches collatérales, mais au niveau du bras, il va donner aucune branche collatérale. c'est au niveau de l'avant-bras qu'il donnera deux branches collatérales destinées en fait pas de branches latérales, mais des branches collatérales destinées à deux, deux, deux éléments musculaires, le fléchisseur unaire du carpe et les deux faisceaux les plus médiaux du fléchisseur profond des doigts, c'est-à-dire les deux exceptions de tout à l'heure. Il va par la suite passer par le canal de Gouillon et se terminer au niveau de la loge euh, hypothénare en deux branches, une branche sensitive et une branche motrice. Vous l'avez ici, là, qui chemine au niveau du canal brachial de Cruvélier, il va perforer le septum puis va devenir postérieur. En devenant postérieur, vous avez ici une vue postérieure du coude, où on voit le nerf, une nerf, passant derrière l'épitroclé, en dedans de l'olécrane, donc dans un canal, une gouttière qu'on appelle tout simplement épitrocléo ou les crâniennes. À ce niveau, il est vulnérable, il n'est couvert que par euh, la peau principalement, et c'est là où on peut, comme j'avais expliqué, ressentir de très désagréables sensations quand on se cogne le coude contre le coin d'une table. C'est la zone de vulnérabilité du nerf ulnaire. Donc, il se mine par la suite au niveau de l'avant-bras, accompagné du, nerf, ou du muscle fléchisseur une nerf, du carpe, puis au niveau du poignet, il passe, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, avec l'artère une nerf, euh, au niveau du canal de gouillon. Il se divise par la suite, au niveau de la paume de la main, en deux branches. Une branche motrice profonde et une branche superficielle sensitive. Et c'est cette branche motrice qui va donner plusieurs branches collatérales destinées aux muscles de la loge hypothénare, mais aussi et surtout aux muscles interosseux, les quatre interosseux palmaires, les quatre interosseux dorsaux, ainsi que le troisième et le quatrième lambrical. Donc, c'est un air euh, qui sera moteur pour le fléchisseur ulnaire du carpe pour les deux faisceaux les plus médiaux du fléchisseur profond des doigts, pour tous les muscles de la loge euh, hypoténar, destinés au cinquième doigt, pour tous les muscles interosseux, les huit, les quatre dorsaux et les quatre palmaires, pour le troisième et le quatrième lambrical, mais aussi, et ça c'est important, aux deux exceptions de la loge ténare de tout à l'heure, c'est-à-dire l'adducteur, l'adducteur du pouce. Et le faisceau le plus profond du fléchisseur. Et ces éléments vont nous expliquer la conséquence de sa paralysie. Et d'ailleurs, le, les mouvements qu'il peut assurer. Comme il innerve le fléchisseur uneère du carpe, il va participer, euh, dans un certain sens, à la flexion du poignet. Il va participer aussi en innervant les, les muscles interosseux à l'écartement, rapprochement des doigts, au mouvement latéraux des doigts. Et euh, en innervant le muscle adducteur du pouce, il assurera ce qu'on appelle la pince en extension entre pouce et index, c'est la pince de force. C'est la pince qu'on utilise par exemple pour tenir un journal, en, en faisant euh, tenir le journal ou en écrasant le journal entre la, le pouce et l'index, le, le, le, le, ou alors entre le pouce et le bord latéral de la main. Vous avez là... Le territoire de sensibilité, c'est tout simplement le bord médial de la main, c'est-à-dire la partie euh, médiale de la main, médiale par rapport à la ligne passant par euh, la moitié de l'annulaire, que ce soit du côté palmaire ou du côté dorsal. Alors maintenant, en cas de paralysie, à la suite, par, par, par, par exemple à la suite d'une fracture de l'épitroclé eh bien, on aura tout d'abord l'impossibilité de faire écartement ou rapprochement des doigts. Ce mouvement étant assuré par les interosse dorsaux et palmaires, quand on suspecte une lésion de ce nerf, on demande au patient de faire ce geste, il n'arrivera pas à le faire. Cela veut dire qu'il a une paralysie du nerf, une nerf. La deuxième conséquence, quand il y a une paralysie ancienne du nerf, une nerf, eh ben on se retrouvera avec des... Des, des, des zones intermétacarpiennes très approfondies. Vous le voyez là. On aura là des zones entre les métacarpiens, là, là et là, très approfondies. Pourquoi? Parce que les muscles interosseux se sont atrophiés. Les muscles interosseux qui sont censés remplir l'espace entre des deux os métacarpiens n'ont plus un volume important. Et donc, on aura un vide qui va se créer entre les métacarpiens et on aura donc... Une atrophie visible des muscles interosseux, euh, voilà où on, on commencera donc à voir parfaitement bien les os métacarpiens. L'autre conséquence, elle est expliquée par la paralysie du troisième et du quatrième lombricale, c'est la disposition en griffe. La disposition de la main en griffe, on dit la griffe cubitale. Et, les, et le, le patient va se présenter avec une extension de la métacarpophalangienne. Euh, de, de, de, du cinquième et du quatrième et une flexion de l'IPP et de l'IPD de ces deux doigts. L'autre euh, aspect clinique de la paralysie, c'est ce qu'on appelle le signe de journal de Froment. On vient de dire que le nerf, une nerf, innerve l'adducteur du pouce, qui permet au grand-père de tenir le journal. Et donc, si euh, l'adducteur ne marche plus, eh bien, dès qu'on va lui donner un journal à tenir entre pouce et index, le journal tombe parce qu'il peut plus faire l'adduction, il ne peut plus écraser son pouce contre son index. C'est ce qu'on appelle le signe de journal de Froment. C'est le journal qui tombe quand on demande au patient de le tenir entre pouce et index. Et voilà donc les différents signes de paralysie euh, du nerf sur le plan moteur. Sur le plan sensitif, bien sûr, il y aura une insensibilité du bord. Euh, médial de la main et du cinquième doigt, bien entendu. Voilà, donc euh, il y a juste une synthèse ici sur les, les diapositives qui restent, euh, où on montre les différents territoires de sensibilité. Euh, pour récapituler, donc on a donc fini l'innervation, donc on a fini la vasculaire l'innervation. Je vous remercie et bon courage.